La globalisation est un phénomène paradoxal. Usuellement pensée comme une force économique motrice, elle est également à l'origine de multiples formes de vulnérabilité et d'inégalité. Elle est supposée être à l'origine des transformations des sociétés et des métropoles, alors que les transformations sociales qui s'y déroulent se situent au croisement des multiples circulations inédites dans la culture, les techniques, les normes et les connaissances. Ces évolutions et renouvellements déplacent les enjeux de pouvoir et d'appartenance. Elles impactent aussi les métiers des sciences sociales et humaines. Le Global Research Institute of Paris entend donner du sens à la globalisation par des approches interdisciplinaires sur des terrains variés et des observations à plusieurs échelles. Aujourd'hui, ces interrogations peuvent se décliner sur des questions plus précises comme par exemple Comment la Covid-19 impacte-t-elle la configuration et les affichages en langues diverses dans nos villes Comment les standards globaux influencent-ils les musiques locales Comment la pandémie sanitaire agit elle sur le cosmopolitisme Et comment la logique marchande transforme-t-elle un animal comme le pangolin en un symbole de la globalisation